you Donc je vais vous réaliser la recette du, du Kingston, chocolat réalisé avec la nouvelle méthode de torréfaction séquentielle qui développe les arômes, qui va nous donner un chocolat euh, aux, aux saveurs très cacaotées, très chaudes, légèrement fruitées. Donc j'ai choisi de, de mélanger ce chocolat avec de la framboise pour acidifier un petit peu ce bonbon chocolat qui va rester longtemps en fin de bouche. Pour la liqueur, je prends mes, mes cadres à amidon, qui sont préalablement chauffés à l'étuve à 40 degrés. Je les lisse. Je les emprunte, Je les laisse de côté. Je cuis l'eau et le sucre à 117 degrés. Je mélange avec l'eau le, de vie de framboise à 45%. Donc mélangez simplement en vanant, en mélangeant d'un cul de poule à l'autre sans donner de, de, de coups de fouet, etc. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter un petit peu de colorant dans la liqueur ainsi que dans le sirop candy. Je verse ensuite la, la liqueur dans un entonnoir à piston et je coule dans mes bacs d'amidon empruntés. Je saupoudre d'amidon de maïs. Je laisse croûter 4 heures. Je dépoussière les liqueurs, je les retire délicatement, Donc, soit à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse, soit à l'aide d'un compresseur. Je vais ensuite les coller dans un bac à candir à l'aide de beurre de cacao. Je verse mon sirop candy dessus et je laisse cristalliser environ 12 heures. J'enlève ensuite ces liqueurs, je les laisse sécher et je pourrai ainsi les poser sur les bonbons de chocolat enrobés. Donc pour la ganache Jamaya, je vais partir de purée de framboise. Ma purée de framboise, je vais l'évaporer légèrement pour enlever le surplus d'humidité. Donc dans cette purée de framboise concentrée, je vais rajouter mes sucres. Donc dans cette ganache, du sorbitol, du sucre inverti et un peu de sirop de glucose. Je vais faire chauffer tout ça à 65 degrés. Et je vais verser sur mon chocolat jamaïa. Je vais ensuite créer une belle émulsion à l'aide d'une marise et mixer légèrement. Je vais ensuite rajouter le beurre en pommade et remixer afin d'avoir une émulsion parfaite. Je vais ensuite couler cette ganache dans un cadre de 8 mm de haut. Et laisser cristalliser une nuit avant de découper à l'aide d'une guitare des carrés de 3 sur 3 cm. La dernière étape de la recette, donc je vais enrober les bonbons chocolat à l'aide de la couverture jamaïa tempérée. Et je vais déposer dessus délicatement une petite liqueur framboise. Et voici la toute dernière étape, la dégustation.